Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo euh, tant attendue avec euh, laquelle j'ai eu euh, beaucoup de retard mais une vidéo qui me tient énormément à cœur puisque nous allons parler de trois personnages euh, et de leur traitement vis-à-vis -vis de Shadowlands, de l'extension Shadowlands, Kel'Thuzad, Ner'Zhul et Arthas comme vous le voyez au titre euh, évidemment et à la description. Donc nous allons commencer tout simplement par Kel'Thuzad, l'ordre est important. Kel'Thuzad c'est tout simplement eh bien euh, le... Euh vassal, le lieutenant de Ner'zhul et d'Arthas, et donc pour commencer eh bien, on va revenir un petit peu sur le contexte de la disparition, à chaque fois pour les trois personnages avec le contexte lié à Wrath of the Age King puisque Shadowland s'inscrit dans la poursuite de Wrath of the Age King, donc Kel'Thuzad est tué à Wrath of the Age King, cependant son phylactère n'était pas détruit à l'époque, ce qui pouvait laisser un supposer un éventuel retour et dans Chronicle volume 1 et eh bien euh, donc à Légion hein, dans le contexte de Légion nous parlait de rumeurs sur la présence supposée de Kel'Thuzad dans les terres d'ombre hein, ou ombre terre comme vous le préférez et au final euh, des cataclysmes on voyait que euh, visiblement le culte des damnés continuait d'opérer continuait d'agir malgré le comment dire le le patronage de Bolvar en tant que nouveau roi Lich, donc il y avait déjà cette division entre euh, le roi Lich et le culte des damnés. Ce qui supposait du coup que Bolvar n'avait pas le contrôle de tous les morts vivants. Alors, on n'a pas eu beaucoup de réponses sur le phylactère, le contexte est vraiment vraiment très euh, nébuleux. On ne sait pas vraiment pourquoi du coup il est dans les terres d'ombre alors que le phylactère est toujours en place, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé autour du phylactère. Mais dans le livre que vous voyez ici, donc le grimoire de l'ombre terre, eh bien il nous informe euh, ce livre que l'arbitre a dirigé l'âme de Kel'Thuzad vers Maldraxus. Euh, je sais que ça ça avait souvent fait couler d'angle, bah, pourquoi Kel'Thuzad est plutôt à Maldraxxus et pas directement dans l'antre ou à Raven Dress et eh bien globalement c'est l'idée qu'il puisse servir les intérêts de Maldraxxus par ses plans, son ambition, il s'est battu euh, pendant toute, euh, toute sa vie pour euh, le pouvoir, etc. etc. Euh, il y a également dans le grimoire de l'Ombreterre une supposition du narrateur qui est le fait qu'il y ait peut-être eu une éventuelle manipulation du geôlier, étant donné Thuzad est un lieutenant du geôlier, peut-être que euh, c'est arrivé, mais ça c'est une supposition. Dans tous les cas, euh, il a pour mission, en tant que euh, lieutenant du geôlier justement, eh d'infiltrer la maison des rituels de Maldraxxus. Enfin, euh, en il commence à monter dans la hiérarchie à Maldraxxus, dans, dans cette fameuse maison des rituels qui est spécialisée dans la nécromancie et les liches, donc euh, la magie de la mort notamment. Et donc, eh bien, le geôlier qui est le grand boss... Euh, coincé dans l'antre et eh bien euh, visiblement à euh, le ah, euh, Keltuzad comme lieutenant pour le moment on n'a pas d'info mais au final, enfin pour le moment euh, à ce moment là bien sûr on n'a pas d'info et au final et eh bien Keltuzad va tout simplement saper l'unité des euh, maisons c'est quelque chose qui connaît bien hein, le fait d'infiltrer afin de diviser pour mieux régner C'est quelque chose qu'il a toujours fait au final Quelcusad. Donc il va commencer par écarter ses ennemis politiques Qui pourraient l'empêcher de faire son ascension Au sein de la maison des rituels Je rappelle qu'il y a 5 maisons, on va y revenir juste après Donc il écarte ses ennemis politiques Comme Balmédar, on en reparlera de Balmédar Qui est lui aussi une liche Alors normalement il y a une différence aussi, c'est que les liches de Maldraxxus, pas ne sont pas des, des morts-vivants, ce sont juste des morts, alors que Kalthusad est un mort-vivant. Et c'est là aussi où le côté phylactère, euh, bah, on laisse un peu supposer que Kelthuzad, il est comme les autres. Techniquement, il ne l'est pas. Mais bon, dans tous les cas, il va du coup euh, eh bien, battre ses opposants politiques, les écarter de la sphère politique de la Maison des Rituels, euh, pour justement eh bien, euh, se forger ce... Réussir à trouver sa place et de venir gagner, obtenir le titre de baron de la maison des rituels. Je rappelle que les barons, c'est tout simplement les deux bras droits du margrave, le margrave qui est le chef de, des maisons. Il y a cinq maisons, donc cinq margraves pour dix barons, deux barons par maison. Et au final, eh bien, il va euh, donc opérer en tant que bras droit du euh, margrave Sindan, de la margrave Sindan, qui est donc en gros un peu la chef des liches. De, la, de Maldraxus en tant que euh, margrave de la maison des rituels et Keltusad va du coup amener un changement de vision auprès de Sindan euh, dans ses machinations Keltusad est aidé par euh, Denatrius de Revendreth, qui va pouvoir armer sa cause hein, tout simplement et lui fournir des réserves d'anima pour faciliter la mise en place de son ascension au sein de la Maison des Rituels. L'absence du Primus va amener aussi ce changement de vision qui est opéré, puisque le Primus est censé être un petit peu le berger, celui qui l'éternel qui dirige Maldraxxus, le chef des armées de, de l'Ombre-Terre, donc des, des Terres d'Ombre, et euh, au final, les cinq grands commandants bah, sont les Margraves, et les Margraves ont les barons. On fera une vidéo probablement un jour sur Maldraxxus, parce que c'est quelque chose qui me plaît, j'en avais parlé il y a longtemps, mais c'est pas une priorité, mais faire vraiment une vidéo, parce que pour le coup, on a vraiment une, une excellente construction de Malraxus dans la manière de, dont c'est fait. Et au final, eh bien l'absence du grand patron fait que les maisons commencent à se poser beaucoup de questions et ne savent pas vraiment où va leur mission sans le Primus. Donc c'est justement là-dessus que Keltuzad va baser euh, bien sûr sa réflexion et il va commencer à chuchoter à Sindan eh bien, le fait que peut-être la maison des rituels pourrait s'élever et justement, et eh bien, agir pour le bien de Maldraxus et des terres d'ombre. De plus, il commence à y avoir une pénurie d'anima, donc on perd de l'énergie, on perd ce qui permet tout simplement euh, à Maldraxus de tourner normalement, naturellement, et c'est là où Tenatrius, responsable de la pénurie, va justement en plus en, en, en profiter pour redistribuer l'anima volé, eh bien, aux autres lieutenants du geôlier dans la possibilités enfin dans la, avec pour finalité la libération du geôlier et du coup la supériorité de la force cosmique qu'est la mort avec et eh bien le geôlier et ses partisans qui euh, s'élèvent et donc encore une fois et eh bien ça facilite la montée en puissance de calthusade qui euh, ne voudrait pas s'arrêter en si bon chemin il est baron pour le moment mais pourquoi pas aller plus loin mais bon dans tous les cas il bien que le primus soit pas là mais il faut en profiter et eh bien pour motiver un petit peu les maisons donc sous les conseils de Kalthuset, comme on le disait, Sindan, Margrave de la Maison des Rituels, va s'allier avec euh, tout simplement la Maison de l'Assemblage. Et au final, la Maison de l'Assemblage et la Maison des Rituels vont collaborer et travailler de concert pour abattre les autres maisons. Et au final, eh bien Garmal, donc là vous voyez Sindan et Garmal, donc les deux margraves, margraves de la maison des rituels ici, et euh, nous avons euh, Garmal qui est euh, le margrave de la maison, enfin le ou là d'ailleurs c'est un peu bizarre, le margrave de la maison de l'assemblage, et leur premier fait d'armes, ça va être de détruire la maison de la peste. La responsabilité est tuzade <rire> et euh, la maison des rituels qui du coup eh bien, a saboté les opérations de la maison de la peste, qui soupçonnait justement... Euh, potentiellement une attaque de, de la Maison des Rituels et finalement eh bien, il va y avoir euh, un sabotage et c'est finalement la Maison de la Peste qui va être détruite avec euh, la destruction bah, du, ouais, de, du, quasiment l'essentiel de la Maison de la Peste et la mort notamment euh, de euh, la Margrave Stradama de la Maison de la Peste et ensuite, eh bien, euh, alors ils arrivent à maquiller ça en accident. Donc euh, pour le moment, on, on ne soupçonne pas la trahison de la maison des rituels et de la maison euh, de l'assemblage. Finalement, bah, c'est les, les spécialistes dans les opérations d'infiltration et autres, la maison eh, eh bien, des yeux qui va, comme son nom l'indique, la maison des yeux, qui va du coup supposer qu'il y a eu peut-être euh, manipulation et manigance. Au final, pendant leur enquête, eh bien, ils vont se rendre compte que c'est le cas. On va essayer. Ils n'auront pas le temps de se finir de se préparer, finalement, eh bien, la Maison des yeux est attaquée. Et ça y est, le grand boom a commencé. C'est euh, le, le premier grand euh, mouvement de troupes de la Maison des Rituels et de l'Assemblage qui anéantissent la Maison des yeux. Les euh, survivants de la Maison des yeux vont tout faire pour euh, s'opposer à la nouvelle alliance Maison de l'Assemblage et Maison des Rituels qui apparaissent comme des traîtres. Mais comme ils viennent de gagner, bon bah, <coughs> ils gardent le pouvoir. Et au final, eh bien, il ne reste qu'une seule maison à balayer sur la route, c'est la Maison des élus. Maison des élus, pour eux, c'est qu'une formalité, puisque eh bien, on a déjà des agents à l'intérieur. Kel'Thuzad a promis à euh, l'un des barons, à savoir le baron Viraz, eh bien, de potentiellement diriger la maison des élus à terme, et donc faire en sorte que ces trois maisons elles se battent ensemble pour Maldraxus et, remplacer, euh, et agir tel que le Primus aurait voulu. Mais bah, évidemment, ça, c'est de la manipulation. Et finalement, eh bien. Comme c'est plus qu'une formalité de faire tomber la maison des élus, en attendant, il y a une possibilité qui s'offre à eux. Kelthuzad est l'un des lieutenants du geôlier, on a parlé de Denatrius, mais il y en a deux autres. Elia et Muzala. Muzala qui opère à Sylvarden, Elia qui opère à Bastion. Et Bastion, on va en parler parce que bah, les Kyrianes, ils ont des pouvoirs assez importants, hein, dans les de congrégation, bien sûr, mais les Kyrianes ont des pouvoirs assez intéressants. Et il y a une guerre civile qui fait euh, des ravages au sein de Bastion, ce qui offre une opportunité à la maison des rituels et la maison des as de l'assemblage eh d'attaquer Bastion pour aider Elia dans sa cause. Et en plus, ça favorise la maison des assemblages et des rituels, mais surtout la maison de l'assemblage pour le coup, qui va pouvoir récupérer les Kyrianes morts ou les Kyrianes vivants d'ailleurs, et récupérer leur anima pour l'implanter dans leurs assemblages, faire des abominations, etc. à base d'énergie Kyrianes, récupérer de l'anima euh, aux Kyrianes, c'est tout bénef en fait. Hein. On récupère de l'anima d'un côté pour les rituels et la magie, etc. En même temps, on va en profiter pour lever de nouvelles armées afin d'abattre la maison des élus. Et même, eh bien, à terme, servir d'armée principale. Normalement, c'était censé être l'armée de l'ombre terre, hein, l'armée des terres d'ombre, le Maldraxxus. Eh bien, ça pourra servir d'armée principale pour euh, le geôlier, du coup. Donc, finalement, eh bien, euh, l'assaut va être repoussé au sein de Bastion. Mais c'est pas grave, le mal est fait même s'ils ont ils sont repoussés ils ont récupéré ces ce matériel on va dire pour créer de enfin, pour créer les assemblages donc finalement eh bien on va pouvoir continuer à faire ça Sachant qu'encore une fois la guerre civile était provoquée par Elia, la récolte a été abondante et finalement eh bien, euh, on, on apprend justement que Kel'Thuzad eh bien, était la tête pensante du pré-patch de Shadowlands qui je le rappelle se base sur le, le déchaînement du fléau donc mort vivant qui est guidé et on fait des portails etc pour guider justement ces morts contre des cibles spécifiques et opérées à des frappes chirurgicales, et qui ouvre les portails, qui sert un peu de berger auprès des morts vivants, c'est tout simplement le culte des damnés, culte des damnés, qui agit toujours, bien sûr, sous les ordres de Keltusad, évidemment, qui est le fondateur du culte des damnés. Et donc... Quand on, fait en, quand on fait en parallèle tout ça, on se rend compte en fait, que eh ben, c'est un véritable virtuose stratégique hein, qui va de succès en succès. C'est lui qui fait en sorte que Malraxus tombe sous la férule euh, du geôlier. C'est lui qui <rire> fait très mal au bastion. Il a au final des embranchements aussi avec Revendreth. Donc en dehors de Sylvarden qui échappe complètement euh, à la sphère d'influence de Kel'Thuzad, il est quand même présent dans les intrigues de trois congrégations sur quatre c'est pas dégueulasse, c'est vraiment pas dégueulasse du tout donc c'est vraiment le lieutenant le plus prolifique du geôlier et euh, on a un peu l'impression avec ce contexte de retrouver le grand stratège que l'on connaissait à Warcraft 3 Eh bien ça va s'arrêter <rire> ça va s'arrêter un petit peu parce que dès, on va découvrir justement avec l'histoire hein, en commençant à Bastion ensuite Maldraxxus etc euh, et ensuite avec les campagnes de congrégation on découvre petit à petit l'implication de Kel'Thuzad dans toutes ces intrigues que je viens de vous évoquer avant. Et on découvre eh qu'il est, voilà, est présent dans beaucoup de machinations de Shadowlands. Encore une fois, son implication à Revendreth lui permettant de renverser euh, Sindan, notamment à la fin. Puisque, euh, aidé par le médaillon des moissonneurs et l'énergie, l'anima euh, acquise au sein de Raven Dress, eh bien il va pouvoir renverser son margrave. Donc il renverse Sindan pour pouvoir prendre sa place en tant que margrave de la maison des rituels. Et au final, eh bien, dès que Kel'Thuzad sort de l'ombre, terminé le Virtuose stratégique, terminé le, la réflexion, le, le personnage très intelligent, on retrouve évidemment le Kel'Thuzad de Vanilla et de The Rest of the Witch King, à savoir la parodie du Docteur d'Enfer de d'Austin Powers qui était lui-même une parodie de Méchant James Bond. On, a vraiment, on retourne dans du euh, porning classique avec euh, le Kel'Thuzad, son petit chat... Le fait qu'il fait des kick comme pas possible avec ses grands discours où il va tous nous atomiser, en fait, il se fait, il se fait défoncer. Euh, on perd toute subtilité, ça devient juste le grand méchant euh, basique. Et euh, pour vous montrer à quel point on est sur du vanilla, du porning vanilla, on a tout simplement eh bien, le retour de Saphiron. Juste mal draxifié en termes d'apparence. Saphiron, hein, qui est le euh, premier grand héros Wyrm des Glaces. Finalement, on s'en bat les steaks, on, bon, il est juste là, ça fait écho à Naxxramas, donc on est content, on a notre c'est super Nous avons euh, ensuite, du coup, eh bien, euh, son ancien rival que j'avais évoqué avant, qui était tout, sort, euh, qui était tout simplement Balmédar, hein, un autre de la Maison des Rituels, eh bien, qui sera la cause de sa chute, Kel'Thuzad l'avait écarté, l'avait fait écarter dans la, mais, de la Maison des Rituels, et justement, il va, va s'allier avec la Maison euh, des Élus, et au final, eh bien, il va libérer Sindan qui va le forcer à se replier dans l'antre. Et on le retrouve du coup dans l'assaut de l'antre par les congrégations, par les quatre congrégations. Ce qui fait qu'on va l'affronter dans le sanctum de domination et dans le sanctum de domination et eh bien il va euh, nous faire encore... Euh, on est sur un fight très nax ramas 3.0 et au final et eh bien on va euh, découvrir euh, qu'Elshuzad va continuer de cabotiner, de donner plein de phrases en mode euh, je vais geler votre sang tout ça tout ça, je vais vous détruire, je suis des grandes phrases de méchant mais il va nous balancer des lignes très importantes notamment celle euh, en fait et euh, eh bien euh, il peut maintenant montrer sa vraie allégeance à son véritable maître, qui est le geôlier depuis le début. Et ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, parce que ça a été, enfin en gros, en interview, ça, ça pose beaucoup de questions, on va, y, on va y venir juste après, mais au final, eh bien en interview, Steve Danuser, donc, euh, le lead narrative designer euh, pour l'extension Shadowlands, a évoqué que non, non, non, euh, ça ne... Au final il servait bien le roi lich etc et qu'il a commencé à servir le joli à partir de la fin de roi king mais le problème c'est qu'en jeu et eh bien c'est toujours là les lignes que quelques de balance en mode non non je depuis le début je sers le geôlier et eh bah, le depuis le début c'est le moment où il fait son pacte avec le roi lich donc euh, ça remettait en cause énormément de choses parce que si en fait il sert le geôlier et eh bah, s'il sert le geôlier depuis le début et le problème, c'est qu'encore une fois, même si Steve Danuser en interview a dit non, non, non, euh, non, non, euh, c'est bien après Wotelka qu'il le sert. Le problème, encore une fois, c'est que c'est en jeu, c'est présent en jeu, ça n'a pas été enlevé. Et pourtant, on a, on a fait des feedbacks, on a dit « Bah oui, mais c'est bien de le dire en interview, mais virez-moi ces lignes de merde en jeu, quoi bon, !» On n'a pas dit ça comme ça. Et le problème, c'est que du coup, bah ça remet en question énormément de choses. Ça remet en question du War 3, du War Souls King et même du Shadowlands. Parce que si l'objectif de quel tu es, c'est le succès du geôlier, le geôlier qui est coincé dans l'antre et le Roi Lich, qui, je le rappelle, est une création du geôlier, doit servir à libérer, au final, le geôlier de sa prison dans l'antre, on sait grâce à la collector et en jeu, le Geôlier dit justement que les rois Liches euh, se sont retournés contre le Geôlier et n'ont pas, euh, pas euh, on va dire, accompli leur mission qui était euh, de libérer leur maître. Au final, eh bien, en faisant ça, Kel'Thuzad, si dès le départ il pouvait. Euh, il, était, il, servait, il servait le Geôlier. Ben, euh, pourquoi il a assisté Ner'Zhul dans sa rébellion contre la Légion Ardente et le Geôlier pourquoi il a sauvé Arthas Pourquoi à Frozen Throne il aide à la euh, libération et au sauvetage de euh, Ner'Zhul Pourquoi Wrath of the Age King et à il sert toujours le Roi Lich Pourquoi à Wrath of the Age King. Il, euh, l en... enfin, il affronte les, les Trezim et pourquoi même à Reign of Chaos, tout simplement à Warcraft 3, il ne dit pas aux Na quand euh, il a tous les plans, il sait pour le coup date est dans les petits papiers du, de Nerzul, le roi Lich. Il sait exactement quels sont les plans du roi Lich. Pourquoi il ne dit pas aux Na qui sont les serviteurs de, de Denatrius et du geôlier pourquoi il ne leur dit pas du coup directement euh, « Ah au fait, ils comptent vous trahir ». Donc renversez le pouvoir et le petit blondinet là, il faut le flinguer. Il ne le dit pas ça, donc ça n'avait aucun sens, c'était une énorme incohérence, c'est juste impossible, c'est impossible Warcraft 3. Et par exemple, même quand euh, Sylvanas va tuer Arthas, dans Frozen Throne au début, bah, euh, au final est... il est sauvé par qui Par Kel'thuzad qui va permettre du coup, à Arthas d'aller dans le Northrend et de protéger son maître. S'il si laisse Sylvanas tuer Arthas, Ner'Zul est fini, c'est bon, ça aide le joli au final. Donc c'est vraiment très très très bizarre comme ça, euh, et euh, finalement c'est corrigé en interview mais pas en jeu, situation très abracadabrande, je trouve, et euh, Balmédar justement, parlons de lui, hein, Balmédar qui ressemble un petit peu à ça en jeu, qui est très sympa d'ailleurs en termes d'apparence, malheureusement on n'a pas de très beaux artworks de lui, euh, Balmédar pour moi il incarne ce qu'aurait dû être Kel'Thuzad à Shadowlands, parce que Balmédar il a des motivations personnelles, il a été il était en phase, je ne sais plus s'il était baron, il était en phase de devenir baron, mais il a été dégagé par Kel'Thuzad, On lui a enlevé tous ses titres et tout son pouvoir, que ce soit pouvoir magique, mais aussi le pouvoir dans le sens vraiment le, le contrôle de la société. Et donc il veut récupérer son pouvoir. Donc il est, c'est quelqu'un qui est très intéressé et qui est légèrement, enfin, après c'est le but aussi à Malraxus, c'est le côté un peu égoïste, en mode je veux monter la hiérarchie, je veux monter dans, le, dans les rangs. Mais d'un autre côté, le plan de balmédar c'était aussi de libérer son maître, l'Amargrave Sindan. Donc on a un personnage qui est foncièrement égoïste, qui veut récupérer son pouvoir, mais qui d'un autre côté a aussi une finalité plus basée sur la loyauté envers son maître. C'est une liche qui est intéressée par le pouvoir personnel et qui malgré tout est très loyale à son maître et veut libérer son maître. C'est marrant, ça me rappelle un truc ça. Et vous voyez en fait pour moi Balmédar c'est ce qu'aurait dû être Kel'Thuzad à Shadowlands, à savoir il recherche le pouvoir personnel mais aussi pour pouvoir libérer son maître parce que ça a toujours été la loyauté qu'elle à War 3 incarne aussi cette loyauté à l'égard du roi Lich qui d'ailleurs n'a pas été remise en cause par Warcraft 3 et Frozen Throne euh, par euh, Vanilla, ou Vanilla et euh, Frozen Throne Euh, Lich King, l'absence Lich King, donc il a toujours été loyal à Ner'zhul et à Arthas donc c'est très étonnant en fait qu'à Shadowlands il y ait ce genre de ligne et qu'au final le, son sa loyauté, son lien de vassalité, de son lien de vassalisation à l'égard d'Arthas et Nerzul, soit totalement absent de l'écriture. Et c'est bien malheureux, parce que ça aurait pu expliquer justement son alliance avec le geôlier, parce que globalement, bon, on le met un peu sous le tapis et tout, pourquoi il a rejoint le geôlier Bah, le pouvoir, puis euh, voilà, fin de voter le cas, bon, il sait plus trop, il n'y a plus de reliche, donc vas-y, hop, le geôlier, machin. C'est déjà, bon, c'est même pas en jeu, c'est des petites phrases dites comme ça par là, je vous l'ai dit, des interviews, etc. Alors que, concrètement, Expliquer qu'il s'est allié avec le geôlier pour le pouvoir personnel, bien entendu, mais aussi dans une autre finalité, avec pourquoi pas justement la libération de ses anciens maîtres, à savoir Arthas et Nerzul, présents dans l'extension, c'est vraiment dommage, on passe à côté de quelque chose, et pourtant les lignes sont là, Balmédar le les a. C'est vraiment dommage de pas avoir retranscrit ça au niveau de Kel'Thuzad. Et euh, j'ai envie de dire, Kel'Thuzad, il méritait enfin une écriture profonde, digne du personnage, avec un réel développement, et au final on se retrouve avec le Ragnaros de Cataclysme, à savoir un, un méchant de Vanilla qui revient dans un contexte un peu différent mais avec des similarités. Qui est lié au boss d'extension de manière assez maladroite sans vraiment de raccord. En fait, c'est le Ragnaros de Shadowlands hein, globalement. Hein. Et c'est vraiment dommage parce que on le retrouve en mode juste grand méchant, on l'affronte. Ça fait une case de moins à cocher sur, sur, un, sur un codex. Je trouve ça vraiment, vraiment très triste. Et pourtant avec le début du traitement de Kel'Thuzad, avec ses machinations etc, ça reste malgré tout le meilleur traitement que Kel'Thuzad ait pu avoir dans World of Warcraft à des dizaines, à des années-lumière de ce qu'on avait dans Warcraft 3. mais force est de constater, c'est factuel que Kel'Thuzad à Shadowlands par le début de son arc est quand même forcément plus intéressant que le Kel'Thuzad de Vanilla et de Rotelka. Donc c'est ça qui est le plus triste, c'est de se dire que c'est nul et pourtant c'est le meilleur traitement de Kelsuza dans World of Warcraft C'est dire à quel point c'était pas terrible avant euh, on... <rire> Et c'est vraiment du gâchis, c'est vraiment du gâchis C'est la sensation de gâchis que j'ai, le potentiel était là Le début de Shadowlands avait fait le plus dur, c'était excellent On retournait le manipulateur de Warcraft 3, celui qui agit dans l'ombre et qui a beaucoup de réflexion, qui est là pour diviser, pour mieux régner On a la même logique que dans War 3 mais au final, on pouvait pas s'empêcher d'en faire une parodie puisque ça reste euh, le docteur d'enfer de l'univers de Warcraft grâce à World of Warcraft Vanilla et ça, ça fait plaisir. Et euh, donc comme je le disais, bah, malheureusement, euh, malgré ce, ce, ce constat navrant, c'est malgré tout le meilleur traitement qu'Elthuzad ait pu avoir dans WoW. Mais ça reste nul, malheureusement. On va pouvoir attaquer Ner'Zul, Ner hein, le premier roi Lich, le roi Lich tout simplement avec le contexte de Roi so King là on va rigoler bien sûr qu'il est tout simplement absent de l'extension sur le Roi Lich et c'est quand même rigolo quand on rappelle que Ner'zhul est le Roi Lich donc c'est quand, <rire> quand, euh, quand même dommage il n'est même pas mentionné in-game à part deux fois donc dans la euh, salle des reflets par Uther qui rappelle bah, juste que c'était la prison de Ner'zhul. Euh, pardon, que c'était Ner'zhul le roi Lich et qui avait corrompu Arthas et aussi pour la quête sur Deuilom, donc c'est les, les deux seules mentions de Ner'zhul et c'est par rapport à ce que Ner'zhul était dans Warcraft 3. Sinon il est totalement absent et son, de, de l'extension. Il n'est pas mentionné, il n'est même pas évoqué, il n'est pas... Euh, on s'en fout, on s'en fout, il n'a aucun impact sur l'extension sur le roi Lich et ça c'est quand même exceptionnel quand la fin de Frozen Throne, la fin de Warcraft 3, c'était quand même Ner'zhul qui se libérait enfin de sa prison. Finalement, au tel cas en arrive, bah en fait il n'est plus là, c'est quand même formidable. Et c'est dans l'ascension du Roi Lich qu'on apprend que la définition du mot fusion a visiblement une autre, un autre sens, parce qu'en fait, bah, fusion, mais pas fusion concernant Ner'zhul, hein, le principe c'était qu'il était censé être dans, le, dans, les, dans son armure, et que son armure c'est l'extension, vu qu'il n'a plus d'image physique eh bien, il est euh, une forme psychique. Hein, c'est le roi liche. Le principe, c'est que c'est une liche, en fait, donc mort-vivant. Et du coup, le principe, c'est que quand Arthas met le casque, eh bien, Nerzhul a enfin un nouveau corps en la personne d'Arthas et qui devient son hôte. Et Nerzhul, eh bien, va pouvoir continuer à diriger le fléau, etc. Mais en fait, bah, pas vraiment. Hein. Il... C'est une fusion, mais sans être là, puisque, eh bien. Euh... Ner'zhul se fait bouter du casque euh, par Arthas, alors que bon jusqu'en Arthas avait empoigné Frostmourne, il était devenu total esclave de Ner'zhul. Vidéo sur Ressage King, ça n'a aucun sens. Mais voilà le contexte, c'est que Arthas dégage Ner'zhul du casque à Warcraft 3, euh, à Wotelka, pardon. Début de Wotelka, quand il se réveille dans la cinématique de départ, et bien instantanément Arthas a repris le contrôle. Ner'zhul est terminé, donc euh, Ner'zhul, et bien l'âme de Ner'zhul, rejoint Shadowlands et on va retrouver quand même une parcelle de Ner'zhul la Légion dans les lames du prince déchu qui sont des morceaux de Frostmourne, d'œil givre. Donc depuis, euh, depuis euh, War of the Lich King, hein, depuis le début de War of the Lich King, et eh bien il est prisonnier du geôlier dans l'antre. Euh, ce dernier, comme je l'ai dit un petit peu avant, a révélé dans, euh, on a des infos dans la collector de Shadowlands, et en jeu à plusieurs reprises, je crois deux reprises, euh, le geôlier parle du fait que les, les précédents rois lich ont échoué en euh, n'agissant pas selon sa volonté et se sont rebellés contre son autorité, ce qui explique pourquoi eh bien on retrouve Nerzhul dans le sanctum de la domination, torturé. On le retrouve euh, comme prévu par rapport à ce que avait pu dire le geôlier et eh bien on le retrouve torturé dans un état déplorable. Euh, il est grossièrement parodié puisque en fait c'est une liche orque enfermée dans une armure qui enserre son âme. C'est assez. C'est là que j'en je, veux euh, pour le côté parodique, c'est que on est sur une situation, en fait, ça presse une description du roi Lich. On a une un, on a une liche orque enfermée dans une armure et qui est condamnée à la souffrance éternelle. C'est un peu Ner'zhul euh, <rire> en roi Lich à la base, hein. sauf que là c'est une armure du coup qui l'enserre, telle euh, une vierge de fer un petit peu. C'est un instrument de torture, où on enferme quelqu'un dedans et on comprime pour le faire pour le pour, enfin, juste pour le, pour le mass massacrer son, son, son corps physique. L'objectif généralement, c'est juste de la torture, hein, donc c'est pas le tuer tout de suite, c'est de lui faire un, euh, le très très mal. Et là, pour le coup, comme il n'a pas d'enveloppe physique, c'est son enveloppe, euh, c'est tout simplement l'enveloppe l'âme, hein, l'enveloppe le, spirituelle. Et le but euh, du combat, eh bien, est bien, c'est de libérer justement Nerzul de son armure. Et ça, c'est assez intéressant parce que Nerzul du coup n'est pas un boss à abattre, mais au final, et eh bien, toute la mécanique du combat, c'est euh, de casser l'armure pour libérer l'âme qui est enfermée et torturée à l'intérieur. Donc, le contexte du combat est assez intéressant. On a des lignes de Ner'Zhul qui. Euh, on voit qu'il est perdu, hein, on, voit qu il, il, il, il, on sent qu'il a, il a pris très très cher hein, à cause de cette torture et c'est assez logique. Ner'Zhul qui revit un petit peu ce qu'il avait vécu à cause de la Légion Ardente et de Kil'jaeden lors de la création euh, du Roi Lich. On va en reparler après quand on va parler d'Arthas. Mais du coup, à la fin du combat contre Ner'Zhul, l'armure est vaincue il peut enfin être libéré de ses tourments éternels. Sa pensée va alors directement euh, évidemment à sa femme qui euh, il espère avec après toutes ces, toutes ces, on va dire, tout ce chemin il espère enfin pouvoir la rejoindre même s'il n'en est pas sûr. La boucle est bouclée, c'était euh, Kil'Jaeden qui s'était fait passer pour sa femme qui avait impliqué la descente aux enfers et euh, le fait que les orques euh, soient damnés au service de la Légion Ardente, à cause de Rulkan, sa femme, hein, le, je rappelle qu'il avait pris son apparence, et à la fin, ses dernières pensées sont à l'égard de sa femme, depuis le début, il pensait aux morts et à sa femme. Donc voilà, la boucle est bouclée, j'aurais aimé plus, évidemment, Ner'zhul, l'un de mes personnages préférés dans la licence Warcraft, euh, j'aurais aimé plus, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être euh, comme Warcraft King on partait de, de, quand même d'une extension qui n'avait pas parlé du roi Lich, c'était quand même exceptionnel, vous allez me dire, bah si Arthas, c'est le roi, oui, enfin, roi Lich, c'est Ner'zhul, hein. Expliquez-moi en quoi c'est une liche. Hein Merci à vous. Euh, donc, pour le coup, Shadowlands aurait pu faire plus. Encore une fois, Kel'Thuzad aurait pu... Une des inspirations de Kel'Thuzad enfin, aurait pu être de justement essayer de libérer ses anciens maîtres, et notamment Ner'zhul, pour euh, le, le libérer de ses tourments, et, etc. Mais au final, on n'a pas ça. Mais pour ce qui est du traitement de Ner'zhul, c'est au moins satisfaisant. C'est pas... Euh, c'est pas juste on a cassé la gueule d'un grand méchant, etc. On sent qu'il est la victime de ce qui se passe. Euh, et pourtant, c'est quelqu'un aussi qui a fait des choses atroces, hein, hein, Mais là, dans ce combat, on a pitié de lui. Enfin, le mec, il se fait torturer. Et au final, le, tout le combat euh, repose sur la libération de Ner'Zul. Donc, il y a un respect du personnage. À la fin, il se retourne vers sa femme. Vraiment, il y a ce côté bouclé-bouclé. C'est... Même si ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, faut pas l'oublier aussi, et donc à ce niveau là, au moins, c'est satisfaisant, je trouve. C'est pas le meilleur, j'aurais aimé plus, mais ce qu'on a est quand même, loin d'être mauvais, et puis quand, bon, quand on compare à King, bon bah là, il n'y a, a, a pas photo, évidemment, c'est presque du prodige à ce niveau là. Donc je dirais pas que c'est du prodige, mais au moins, c'est satisfaisant. Attaquons Arthas Contexte de King pour Arthas, évidemment, vidéo sur Kings. Euh, si jamais vous voulez d'ailleurs concernant le roi Lich lui-même et Ner'zhul, guerre de l'araignée, vidéo sur la guerre de l'araignée, période qui est très peu connue par les joueurs et pourtant qui est diablement intéressante. Donc contexte de Warsaw King pour Arthas, hein, le nouveau roi Lich est vaincu par un glaçon, Tyrion Fordring, armé d'un cure-dent et l'esprit de Papaladin, à savoir Terenas Menethil, qui va ressusciter les ennemis d'Arthas. Finalement, il est vaincu, il est tué. Son âme peut alors rejoindre les terres d'ombre où il ne voit que les ténèbres. Voilà, ça c'est la fin de Rastodritch King. Hein, fin exceptionnelle qui respectait à fond le personnage. <rire> Pardon. Euh, vidéo sur Rastodritch King. Donc, nous avons... Uther, qui euh, a été tué par Arthas à Warcraft 3, il y a une vidéo sur Uther euh, qui arrive d'ailleurs, hein, puisque j'en avais parlé euh, pour l'arc de Shadowlands. Uther, qui n'arrive pas à faire l'ascension des Kyrian hein, de son côté, eh bien, va s'emparer de, de l'âme d'Arthas qui a été défait donc, à la citadelle de la Couronne de Glace dans le Northrend. Et au lieu d'amener l'âme devant l'arbitre, ce que n'importe quel Kyrian de, est supposé faire, hein, c'est leur mission, et eh bien il choisit la vengeance, hein, en, poussant, euh, en poussant sans jugement de l'arbitre, il va pousser l'âme, enfin il va jeter hein, carrément euh, l'âme d'Arthas en pâture au tourment de l'antre, lui son apprenti, son ancien apprenti paladin, qui euh, a damné euh, bah, l'âme de son, sa propre âme, hein, il a damné l'âme d'Arthas, il a damné l'âme d'Uther, il a damné son roi, il a tué son père, il a détruit son royaume, et eh bien euh, Uther considère qu'Arthas ne mérite que sa propre justice, hein. c'est la vengeance bien entendu, il a beau dire que c'est de la justice, c'est de la vengeance, Et c'est l'une des thématiques de Shadowlands d'ailleurs, et finalement on va retrouver Arthas dans l'antre, dans la nouvelle de l'orée de la nuit, j'ai fait une vidéo sur cette nouvelle extrêmement importante pour Shadowlands et pourtant absente de l'extension Shadowlands, alors que tout se base sur l'orée de la nuit, donc on va retrouver Shadowlands dans l'après-vie, hein, dans les tourments, alors à ce moment là il n'y a pas... De nom, il n'y a pas l'antre dans l'oreille de la nuit, mais le nom ne fait et enfin, tourmente, orgasme, tout ça, tout ça. On voit vraiment l'endroit, justement, euh, c'est une description où c'est les enfers, hein. il y a une enfin, les âmes sont torturées, elles crient de douleur, etc. Et je rappelle quand même que dans cette nouvelle, Sylvanas est le personnage principal, elle croise Arthas. Sylvanas qui a juré de tout faire pour faire souffrir Arthas comme pas possible, de le tuer et de le faire souffrir. Dès qu'elle a été libérée de Ner'Zhul à Warcraft 3 tout son objectif a été de tuer Arthas et de le, de le faire souffrir, comme elle souffre elle-même. Et du coup, eh bien, quand elle dans l'orée de la nuit, elle croise Arthas, elle voit ce qu'est en train de subir Arthas, elle a de la pitié pour Arthas. Sylvanas Windrunner, Sylvanas vent, qui a juré de damner, enfin qui a juré de tout sacrifier pour tuer Arthas et le faire souffrir, a pitié d'Arthas tellement il est en train de prendre la douille c'est quand même exceptionnel, genre en termes de… enfin je veux dire, elle a pitié de lui vis-à-vis -vis de la souffrance qu'il subit. Donc elle... la souffrance que prend Arthas est indescriptible. Qu'un personnage comme Sylvanas ait pitié d'Arthas, c'est… enfin je veux dire, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots là-dessus, ça en dit long, ça en dit long. Et du coup, pour faire un récapitulatif… Arthas de la fin de Wrath of the King jusqu'à Shadowlands, eh bien, il continue à subir les foudres du geôlier, comme Ner'zhul avant lui, il, a choi il avait choisi visiblement à Wotelka de repousser le geôlier lors de son existence en tant que maître de la mort, hein, en tant que roi Lich. et c'est donc pour ça que le geôlier insiste tant à eh bien, torturer les, euh, ses anciens euh, lieutenants, à savoir Ner'zhul et Arthas, et les deux vont souffrir Déjà, bon, dans l'antre, toutes les âmes souffrent, mais eux là, pour le coup, le geôlier, il met vraiment le paquet pour les, les détruire. Et au final, eh l'image de Ner'zhul entre Warcraft 2 et Warcraft 3, eh bien, le geôlier va apparaître comme une sorte de Kil'Jaeden qui va torturer Arthas et tout simplement réduire en lambeaux, en morceaux, son âme qui sera fragmentée. Et il va se servir de cette âme, hein, l'anima d'Arthas, pour en faire un nouvel instrument du, de, la, de sa puissance en tant que geôlier, en tant que maître de la mort un fragment d'anima pour alimenter sa nouvelle arme, Anduin, son nouveau champion Anduin. Et à ce titre, effectivement, le geôlier apparaît comme une sorte de Kil'Jaeden, mais aussi une sorte de roi Lich, de nouveau roi Lich, et Anduin, c'est un petit peu le, le Arthas, le, le chevalier de la mort, etc., même si Anduin, pour le coup, lui, n'est pas mort. Et donc, eh bien, on va pouvoir euh, assister à ça dans euh, Shadowlands, notamment lors du combat contre Anduin au sépulcre des Fondateurs. Anduin est armé de Deuil-Roi, Kingsmourne, hein, euh, petit écho à Frostmourne bien entendu, euh, Deuil-Givre, où se trouve eh bien, le fragment d'animal, l'âme d'Arthas, le cristal qui représente l'âme d'Arthas. C'est donc un combat contre Arthas et Anduin, deux anciens princes, deux anciens rois, qui va aboutir à la destruction de l'âme de l'ancien champion du roi Lich, Arthas, Menethil. C'est justement à l'issue de ce combat eh bien, que la cinématique va diviser profondément les joueurs. J'ai fait une vidéo sur l'analyse de cette cinématique et aujourd'hui, eh je fais le parti de débunker et de détruire un petit peu ce que... Euh, les... ben, bien sûr, chacun pense ce qu'il veut, mais en termes de... Beaucoup de gens ont dit que cette cinématique n'avait aucun sens, que c'était trahir le personnage, etc. Et... On peut comprendre que cette cinématique divise, elle est vraiment difficile à encaisser. J'avoue que le premier visionnage de cette cinématique m'a laissé sans voix et c'est très rare. Genre, à la fin du premier visionnage, j'étais en mode, je sais pas quoi dire, en fait, je sais pas quoi dire et ça m'avait mis un choc en fait, ça m'avait vraiment choqué. Et c'est une véritable mort, source donc de tristesse et de frustration, ce qui est compréhensible. C'est une véritable analogie du deuil, hein, au final, dans sa forme la plus pure. On assiste à la fin d'un personnage de légende de la licence Warcraft, probablement le personnage le plus apprécié de la licence, quel que soit, bon je suis sûr, il y en a qui vont me dire « Non, lui c'est lui, machin, etc. » De manière générale, Arthas c'est le personnage préféré des fans, c'est aussi l'un de mes personnages préférés. Donc, c'est comme un deuil, un hein, véritable, comme la, le décès d'un proche, c'est une fatalité qui s'impose à nous, et au final, chacun vit son deuil de manière différente. Et c'est vrai que bah, la disparition d'Arthas, parfois, eh bien, elle peut provoquer la colère, la tristesse, la résignation. Et au final, eh bien, on a eu un petit peu de tout ça avec la disparition et cette cinématique, qui est clairement une cinématique euh, qui divise et qui a un petit côté douce amère. On va y revenir après, mais il y a un petit côté douce amère. Dans une extension ayant pour thématique la mort, le libre arbitre et la justice, qui sont les trois thématiques très importantes de Shadowlands, Arthas a été à la fois victime et bourreau, hein. je rappelle qu'il a quand même choisi volontairement de, da de damner son âme au profit de Ner'Zhul, en... le roi Lich de l'époque, en... et devenir le champion du roi Lich en tant que chevalier de la mort, en tant que premier chevalier de la mort d'ailleurs. Donc c'était difficile dans tous les cas de conclure la page Arthas. Pour moi par exemple, la King l'avait très très très très mal fait, vidéo sur Wetelka et au final eh bien, on était sûr qu'il allait apparaître dans Shadowlands. Il était apparu dès le départ en fait avec la cinématique de Bastion et du Terre et au final, eh bien, il a hanté l'extension du début à la fin. Je veux dire, tous les personnages mis en avant à Shadowlands sont quasiment tous des personnages qui sont de près ou de loin liés. à. Au roi Lich et à Arthas, je veux dire, le, les personnages emblématiques de l'extension, c'est quand même Uther et Sylvanas, deux personnages tués par Arthas. Euh, on, a, euh, on a au départ euh, Darion Mogren et Bolvar, Bolvar qui est littéralement le remplaçant euh, d'Arthas, et on a Darion Mogren qui euh, vient nous contacter dans les capitales, etc. Darion Mogren, c'est juste le nouvel Arthas en tant que chevalier de la mort, c'est puis même physiquement et son histoire, c'est la même qu'Arthas. Hein. Pour moi, euh, Mogren, ça a toujours été un Arthas Wish donc. La plupart des personnages évoqués, Keltas qui revient, Keltas qui est vraiment lié aussi euh, euh, à Arthas, on a Jaina, on a, on a vraiment, je veux dire, il a toujours été là du début à la fin. Le truc, c'est qu'en fait, il a hanté l'extension du début à la fin, mais sans être physiquement présent, ce qui donne du coup ce côté un petit peu frustrant aussi, le fait qu'on aimerait le voir, on aimerait, on aimerait que ce soit tangible et pas juste une espèce d'esprit qui, euh, qui hante le lieu. Et c'est là où sa fin, d'où sa mère aussi, j'ai envie de dire, elle est plutôt raccord de ce qu'on a vu. Il a... faut écouter le personnage dès la fin de Votelka. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est nulle, hein, cette fin. Mais lui-même le dit. Il dit, je ne, vois que les... je ne vois que les ténèbres. Il y avait le côté, bon, bah voilà, justice a été faite, il a fait des choses horribles, boum, dans sa... il mérite un coup de fusil, boum, euh, dans sa tête. Mais il dit... Je ne vois que les ténèbres. On a l'orée de la nuit qui nous dit qu il est en train de souffrir. Il est en train d'être de... tourmenté. On a le début de Shadowlands où il y a le geôlier qui essaye de torturer Bolvar en disant « Tous les rois liches ont échoué, toi aussi, tu vas subir mes foudres. » Au final, on arrive au sanctum de la domination. On voit quoi On voit Ner'zhul qui se fait torturer. À la fin logique, la fin est logique de voir qu'Arthas a été morcelé, détruit. En plus, il y a le, le petit parallèle, le petit clin d'œil à... Il a, il a subi ce que Ner'Zul a subi entre War 2 et War 3, et les conséquences de ses actes, c'est qu'il a été détruit par une force plus puissante qui, euh, à qui il avait, on va dire, de près ou de loin, une allégeance, et qui finalement a trahi. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas plus de détails concernant la trahison et le point de vue d'Arthas à Wotelka, ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu, servir de... <rire> ça aurait pu servir à expliquer des choses complètement incohérentes de Wotelka, mais du coup, bah, au final, c'est raccord. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, factuellement, ce n'est pas incohérent avec ce qu'on sait euh, de War 3, de l'arc d'Arthas en général, c'est pas incohérent. C'est juste qu'après, évidemment, elle est réceptionnée par le joueur. Chacun va vraiment la réceptionner différemment. Et ça, je peux comprendre. Mais factuellement, bah, elle est cohérente avec ce qu'on sait, que ce soit à Shadowlands, que ce soit à War 3, que ce soit à Warcraft King. Et au final, on peut, on peut enlever... on ne peut pas enlever à Shadowlands. Que c'est clairement une prise de risque de la part de Blizzard. On a souvent la tendance à dire que c'est facile, on sort sur la nostalgie, c'est facile de euh, toujours, enfin, euh, qu'on est parfois dans la facilité, dans la sécurité du côté de Blizzard, qui n'innove pas, etc. Et même Shadowlands reprend des thématiques qu'on a pu voir par le passé. Il les retravaille ou pas dans certains cas, comme je l'ai dit à Altusade par exemple. Et du coup, la facilité. Et là, j'ai bien rigolé en sens visuel, hein artwork de euh, Warcraft King classique, on met le logo de Shadowlands avec les couleurs inversées, boum, ça, euh, ça fait du hotel ça fait du bleu, et au final eh ben, la facilité aurait été de faire un Légion bis. On remplace Illidan par Arthas, Arthas euh, revient, une rédemption, on, finalement on découvre un autre point de vue, ce qui, tout ce qu'il faisait n'était pas si mauvais. En tant que fan d'Arthas, j'aurais aimé, c'est sûr. Mais ça, ça aurait été super facile. On aurait complètement léché le fan dans le sens du poil. J'aurais vraiment équivé. Moi, j'adore Arthas. Et mon call, de toute façon, et c'était Arthas, on le reverra à Shadowlands, c'est sûr. Ah, pour le coup, j'avais raison. Et après, je me disais, bon, bah, moi, je m'attends à ce qu'on ait une sorte d'Illidan à Légion, une sorte de rédemption du personnage, etc. Et comme je disais, hein, Keltuzad qui libère Ner'zhul Arthas, qui se serait, du coup, retourné, qui aurait pu nous aider, puisqu'ils connaissent de l'intérieur le truc, pour battre le geôlier, ça aurait été super intéressant. Mais Shadowlands porte un message. Le principe, justement, c'est qu'en tant qu'une extension sur la mort, et eh bien, le deuil, la thématique du deuil doit être abordée. Et pour le coup, et eh bien, la fin, d'où sa mère, avec le fait que c'est terminé pour Arthas, alors, bon, potentiellement, comme les fans n'ont pas aimé, peut-être peut qu'ils reviendront un jour dessus. Mais ce serait dommage, parce que tout le, toute la thématique, c'est le deuil. Et du coup, le fait que... Enfin, il a quand même une arme qui s'appelle deuil, en plus. Mais le fait que, justement, Arthas meurt et qu'il faille avancer... Enfin, c'est c'est le message de Shadowlands. Le problème, en fait, n'est peut-être pas, justement, la fin enfin, d'Arthas. Le problème, c'est peut-être juste le reste de Shadowlands, qui, malheureusement, eh bien va euh, aller, je dirais... Dans le mauvais sens, c'est-à-dire que la présence était évidente d'Arthas, hein, mais surprend par sa forme, encore une fois. Euh, pourtant, parce qu'on pourrait dire, alors oui, du coup, elle essaye de surprendre. Et le problème, c'est qu'on a des mauvais exemples récemment de euh, « on va tellement vouloir surprendre le fan qu'on euh, qu fait n'importe quoi ». Mais là, en fait, comme je l'ai dit, ça surprend. On s'attendait à ce qu'il soit là, boum, euh, façon Illidan. Non, il est là, mais plus en forme de, de fantôme, on va dire, sans pourtant remettre en, en cause la cohérence du récit. Bien au contraire, il sert, Arthas, sert la construction du récit. Et du coup le souci vient d'où Et bien il vient pour moi de Shadowlands qui ne rend pas honneur à cet arc avec finalement et bien, peu de morts et de sacrifices nécessaires dans la destruction du geôlier. Notamment je l'avais évoqué, le fait que j'aurais bien vu Bolvar se sacrifier pour permettre de libérer Anduin et Anduin aurait tué Bolvar parce qu'il était contrôlé par le geôlier. Mais je dis Bolvar mais d'autres aussi. Hein. Le problème c'est qu'en fait en dehors de la, de la mort d'Arthas eh bien, il n'y a quasiment aucun mort, en fait. Il n'y a quasiment aucun mort. Globalement, tout le monde s'en sort. Tout le monde va bien. Anduin, il a tué personne. Donc, pff, ouais, il est en mode dépression, tout ça. Mais il a tué personne. Oui, il a blessé des gens. Mais au final, à part 2-3 euh, connards euh, de fait euh, à Sylvarden, il a buté personne. Donc, il euh, n'y a pas de mort emblématique vis-à-vis -vis de... Des sacrifices vis-à-vis d'Anduin, donc il a même pas vraiment de sang sur les mains, Anduin en fait, contrairement à Arthas à War 3. Donc, forcément, c'est pour moi le reste de Shadowlands qui va réduire l'impact d'Arthas. Et le Geôlier, au final, n'a pas eu vraiment d'impact euh, létal sur des personnages importants, et donc il n'y a pas vraiment de larmes à côté. Et ce qui fait que, bah, en fait, si on prend indépendamment l'arc d'Arthas, bah, il est plutôt bon par rapport au message de Shadowlands. Le problème, c'est que l'un des trois messages de Shadowlands qui est le deuil et eh bien il passe complètement à côté quand il n'y a que vraiment Arthas qui a une mort définitive. Et c'est ça le problème, c'est que ça réduit l'impact de l'arc d'Arthas. Le reste de Shadowlands réduit l'impact euh, d'Arthas. Contrairement par exemple à la thématique du libre arbitre et de la justice, on y reviendra avec Uther, et Syl on en a parlé avec Sylvanas, là pour le coup, le troisième message de Shadowlands qui est le, veut dire « la mort », pour le coup est pas forcément bien géré avec Shadowlands. Et donc comme je l'ai dit, bah, ça, forcément ça réduit aussi l'impact de cet arc autour d'Arthas. Mais personnellement, eh bien, encore une fois, je le trouve aussi satisfaisant l'arc d'Arthas, même plus que satisfaisant. usage je trouve ça mauvais, Ner'zhul je trouve ça potable, je trouve ça moyen bien on va dire. Pour le coup l'arc d'Arthas c'est pas ce que j'espérais, mais à la fin eh bien, je trouve que c'est quand même une énorme prise de risque, et ça faut le reconnaître. Factuellement Blizzard a pris beaucoup de risques avec Arthas, et après pour le coup là c'est vraiment chacun apprécie ou pas Personnellement j'apprécie beaucoup, j'apprécie la fin d'Arthas Je sais pas si je dirais beaucoup, j'aurais voulu bien entendu une rédemption Un retour Nerzul, Arthas, euh, Kel'thuzad, tout ça tout ça En tant que fan du fléau forcément Mais finalement et eh bien force est de constater pour moi en tout cas là vraiment c'est moi qui l'apprécie J'aime quand même euh, cette euh, fin d'Arthas Et ce que je vous invite à faire pour conclure cette vidéo C'est que avec tous les éléments que je viens de vous disposer même si vous n'aimez pas la fin d'Arthas, je vous invite à re-regarder la cinématique d'Arthas justement. La cinématique de la mort d'Arthas à Shadowlands et de voir un petit peu avec tout ça, voir si est-ce que c'est vraiment si problématique. Personnellement, moi il a fallu plusieurs visionnages pour que j'accepte et que je comprenne mieux cette cinématique. Donc voilà, C'est pour finir cette vidéo, je vous invite à faire euh, pareil que moi j'ai envie de, dire, de la re-revisionner, voir avec tous ces éléments, toute cette analyse en tête... Voir si euh, justement euh, bah, la fin d'Arthas vous satisfait un petit peu plus. Voilà, plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus, dans le Nexus. Oui, bonjour, je suis le Roi Lich. Vous allez me dire lequel Et rien que pour cette question, je vous maudis tous à subir les tourments éternels. Puisque je vous rappellerai toujours que ma vie pour et c'est moi, le Roi Lich. C'est moi Voilà, bon, bah, du coup je m'en vais. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Mon champion mortel a beaucoup parlé. Au revoir.